Je suis Simon Cornet, je suis maître de conférence à la faculté des sciences économiques de l'Université de Rénin. Euh, je suis rattaché au CREM, Centre de Recherche en Économie et Management, qui est une unité mixte de recherche entre l'Université de Rennes et le CNRS. Euh, je conduis mes recherches sur, euh, sur des questions de finance et de gouvernance, appliquées essentiellement au champ de l'économie sociale. Et plus spécifiquement, je travaille sur la question des banques solidaires. Alors les banques solidaires sont des banques euh, comme les autres, dans le sens où elles vont être des intermédiaires entre des, des déposants et des emprunteurs. Euh, mais néanmoins, elles, elles se distinguent par certaines spécificités. Tout d'abord, les valeurs, les valeurs éthiques qui ont trait à la société, à la préservation de l'environnement par exemple, et qui sont partagées par les emprunteurs et les épargnants. Ensuite, on a une autre, euh, autre, une autre spécificité qui est la transparence. Là, les, la banque va euh, suivre des principes d'intermédiation qui vont rester simples, basiques, pour qu'ils soient intelligibles des parties prenantes, euh, notamment des déposants, des investisseurs. Une autre manière de, de rendre la transparence euh, plus importante, la banque va publier en fait, des documents euh, qui rendent compte de son activité de prêt et d'investissement. Ensuite, la dernière spécificité des banques solidaires, c'est leur gouvernance. Et en réalité, cette spécificité est partagée avec d'autres types de banques, comme par exemple les banques coopératives. Alors là, ça prend différentes formes. On va chercher à limiter le pouvoir capitalistique des actionnaires ou des, ou des sociétaires, euh, en ayant par exemple le principe d'une personne, une voix. Euh, on, va avoir, on va chercher à avoir une distribution équitable des profits. Et puis on va avoir des objectifs de rentabilité qui vont être euh, déjà plutôt sur le moyen terme et pas sur le court terme et qui vont être plus limités que dans d'autres banques commerciales. Pour comprendre le fonctionnement des banques solidaires, deux concepts semblent primordiaux. Euh, la question des valeurs éthiques et la question de la réciprocité. Euh, ces deux concepts s'articulent en trois étapes. Euh, si on part du niveau le, le plus micro pour aller au niveau le plus macro, euh, on a tout d'abord le niveau comportemental, c'est-à-dire l'interaction qui va y avoir entre, notamment, le prêteur et l'emprunteur. Nous avons eu recours à l'économie expérimentale, euh, ici, dans, dans le LABEX, qui est hébergé à la faculté de sciences économiques de l'Université de Rennes. Euh, donc, on a observé que les étudiants et les banquiers conventionnels tendaient à profiter de leur pouvoir de négociation pour augmenter leur taux d'intérêt au fil de la relation tandis que les banquiers solidaires euh, administraient des taux d'intérêt qui étaient relativement stables au cours des périodes. À l'échelle intermédiaire, on a pu exploiter des données réelles qui nous ont été euh, communiquées par une banque solidaire. Donc notre échantillon comporte environ 400 prêts qui ont été réalisés sur une période de 4 ans. Le premier résultat qui émerge de cette recherche, c'est qu'on observe que le, le taux d'intérêt qui est fixé par la banque dépend de deux critères de critères économiques et financiers, comme c'est le cas dans d'autres banques, mais aussi euh, de critères extra-financiers, de critères euh, éthiques et sociaux, qui en réalité mesurent euh, l'intensité de la proximité de valeur qu'il y a entre la banque et l'emprunteur. Donc ça, c'est un, un premier, euh, premier résultat important. Et le deuxième résultat euh, a trait au comportement de, des emprunteurs. Et on voit que les emprunteurs vont réagir Enfin, les emprunteurs les plus sociaux, les plus éthiques, c'est-à-dire ceux qui ont une proximité de valeur forte avec la banque, vont réagir favorablement à cette politique de taux en ayant une propension à rembourser euh, plus forte que les autres emprunteurs. À l'échelle la plus macro, nous réalisons actuellement des comparaisons institutionnelles entre différents types de banques sur des données européennes. Notre échantillon comporte environ euh, 6-7 000 banques sur une période de 10 ans. Ce qu'on observe sur le graphique, c'est que les banques solidaires ont une large proportion de leurs revenus qui provient de l'activité de collecte de dépôts et d'octroi de crédit. alors que cette proportion est bien moins importante pour les banques coopératives et les caisses d'épargne et encore plus pour les banques commerciales ici décrites en bleu. Ce second graphique nous montre que la rentabilité des banques solidaires et des banques coopératives est relativement proche et ces rentabilités sont bien moins importantes que celles qu'on peut observer euh, dans les banques commerciales qui sont ici euh, décrites sur les lignes bleues. Le mm, troisième message provisoire de notre, de notre étude euh, concerne la structure de, du bilan des banques euh, et on s'aperçoit que les banques euh, solidaires par rapport aux autres banques ont une probabilité plus forte d'être prêteurs nets sur le marché interbancaire. En gros, ça veut dire qu'elles ont une probabilité plus forte d'être en excès de liquidité par rapport aux autres types de banques. Ces derniers résultats nous posent question, surtout lorsqu'on sait que la raison d'être des banques, au moins d'un point de vue théorique, réside dans leur capacité à prêter. Et d'un point de vue plus général, il nous semble que la résolution de ce problème est un enjeu fondamental pour l'avenir et le développement du secteur d'économie sociale qui est appelé à jouer un rôle probablement de plus en plus important dans l'économie et la société de demain.